Laissez vous les liens qui unissent le spiritisme Et Pierre et Marie Curie Ça commence comme ça. Les fantômes. Tradition folklorique naïve pour certains, phénomène occulte bien réel pour d'autres, quoi qu'on en pense, les histoires de fantômes sont absolument universelles. Peu importe l'époque et le lieu, toutes les cultures rapportent la survenue rare, mais troublante, de phénomènes associés à la mort d'une ou de plusieurs personnes. Aujourd'hui encore, ces croyances sont très populaires, puisqu'en France, 54% de la population croirait au moins partiellement à l'existence des fantômes, esprits, revenants ou apparitions, selon comment on souhaite les appeler, et de la possibilité qui en découle parfois de communiquer avec les morts. En Europe occidentale, les histoires de fantômes ont connu une popularité particulièrement forte au 19 e siècle. Assez curieusement, le mouvement rationaliste qui s'est installé en cette période post-siècle des Lumières a aussi coïncidé avec un retour en force de quelques tendances irrationnelles de l'humain. C'est par la littérature qu'elles ont connu leur première notoriété. Les histoires de fantômes étaient assez à la mode, plutôt dans le romantisme noir. Puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, s'est développé le spiritisme, une pratique de communication avec les morts, devenue très populaire en très peu de temps. Cette croyance trouve ses fondements en 1848 aux états unis par le biais des sœurs Fox. Installées dans une ferme supposément hantée, les trois adolescentes avaient mis au point un code simple, un coup pour A, deux coups pour B, etc. qui permettrait selon elles de communiquer avec les esprits. Simple, intrigante, cette pratique s'est vite répandue dans tout le pays en Europe. Notamment par le biais du table moving qui consistait à se réunir entre amis autour d'une table, placer ses mains dessus et attendre un mouvement spontané de celle-ci. On a montré d'ailleurs que c'était très souvent truqué et que quelqu'un bougeait la table avec un crochet. Le spiritisme se trouve alors dans un interstice de choix. À cette époque, l'occident abandonne progressivement le cléricalisme au profit d'une philosophie plutôt matérialiste, qui suppose que seule la matière existe, et enterre donc plus ou moins le concept d'âme. La soif de spiritualité restant tout de même présente dans la population, beaucoup se sont reportés sur cette supposée communication avec les morts. Aujourd'hui encore, le spiritisme s'auto-définit comme une science qui a pour objet la démonstration de l'existence de l'âme et de son immortalité. Rares sont les esprits rationnels qui accorderont à cette pratique le statut de science. Cependant, à une époque, le monde scientifique a tout de même cherché à se saisir du spiritisme, pour en comprendre les tenants et les aboutissants. En particulier, une émulsion s'est créée au début du 20 e siècle autour d'une médium italienne du nom de Zapia Palladino. Palladino affirmait pouvoir communiquer avec les morts à travers un guide, pas un guide du routard, hein, un guide spirituel décédé du nom de John King. D'après les témoignages, elle était capable de faire léviter les objets, de produire des sons via des instruments de musique sans même les toucher, et faisait apparaître des empreintes de mains ou de visages dans de l'argile humide. Impressionnant. En 1905, la médium arrive à Paris et décide de se prêter au jeu de l'expérience scientifique en acceptant de réaliser une quarantaine de séances de spiritisme en présence de spécialistes de plusieurs domaines. Et parmi les spectateurs qui y ont afflué pour voir la célèbre Paladino se trouvaient deux des esprits scientifiques les plus estimés du moment. Marie et Pierre Curie. En 1903, soit deux ans seulement avant de participer aux séances, les Curie avaient reçu le prix Nobel de physique pour leurs travaux révolutionnaires sur la radioactivité. Malgré leur réputation de chercheurs respectables, ils ont accepté de participer à plusieurs séances de Zapia Paladino. Sceptiques de prime abord, au moins l'un d'entre eux en est pourtant venu à croire que la médium possédait vraiment des pouvoirs surnaturels. Au cours de chaque session, les enquêteurs, parmi lesquels d'autres chercheurs de renom comme le psychiatre Cesare Lombroso ou le physiologiste Charles Richer, ont méticuleusement mesuré la température, la pression artérielle et les réflexes de Paladino. Ils ont également enregistré les conditions météorologiques de la pièce, les vibrations acoustiques, celles du champ magnétique, etc. Leur but était de déterminer si les phénomènes observés étaient authentiques et de les placer dans le contexte des lois naturelles connues. Dans un témoignage, Pierre Curie raconte que l'éclairage de la salle était suffisant pour que Paladino ne puisse pas facilement frauder, et que les participants lui tenaient les mains et les pieds. En effet, la médium avait déjà été surprise en train de tricher, utilisant sa main, sa jambe et même une mèche de cheveux pour créer l'illusion que des objets bougeaient spontanément pendant les séances. Elle n'avait pas de problème à reconnaître les faits, et racontait même qu'il s'agissait de mouvements involontaires qui pourraient se produire lorsqu'elle entrait en transe. Sur sa propre demande, les contrôles de triche ont même été renforcés. Malgré ces précautions, Paladino aurait réussi à produire d'une manière ou d'une autre une série d'effets pour le moins effrayants. Selon les dires de Pierre Curie, des tables se sont levées des quatre pieds, des objets, ont bougé à distance, de drôles de sensations de mains qui vous pincent ou vous caressent sont survenus, ainsi que des apparitions lumineuses. Le chercheur a par la suite exprimé sa conviction qu'au moins certains des phénomènes du médium étaient authentiques. Quelques jours seulement avant sa mort, en 1906, il écrivit à un ami « Il y a là, à mon avis, tout un domaine de faits et d'états physiques entièrement nouveaux dans l'espace, dont nous n'avons aucune idée. » Si elle n'a jamais voulu apparaître aussi tranchée, Marie Curie a quand même laissé planer le doute quant à ses convictions. Peu de temps après la mort tragique et accidentelle de son mari, elle a tenté, à plusieurs reprises, de communiquer avec lui, au cours de séances de spiritisme. Elle écrit même dans son journal « J'ai mis ma tête contre ton cercueil et je t'ai parlé. J'ai dit que je t'aimais et que je t'avais toujours aimé de tout mon cœur. » Et alors quelque chose d'étrange se produisit. Il me sembla que de ce contact froid de mon front avec le coffret, quelque chose me vint. Quelque chose comme un calme profond et une inspiration, une inspiration que je trouverai encore le courage de vivre. Peut-être n'était-ce qu'une illusion, ou était-ce une accumulation d'énergie venant de vous S'il faut se poser une seule question par rapport à ces expériences, c'est probablement la suivante. La science est-elle vraiment en capacité d'étudier et de trancher sur ces phénomènes Si les chercheurs de l'époque y ont cru de bonne foi, la réponse que l'on peut apporter aujourd'hui est négative. En effet, la méthode expérimentale développée par les chercheurs est extrêmement rigoureuse, et tant mieux, ce qui ne la rend pas vraiment compatible avec les conditions requises par les médiums pour effectuer leurs séances. Qu'il s'agisse d'aspects matériels, comme une nécessité d'être plongé dans l'obscurité, ou psychologiques, comme la bienveillance requise des observateurs envers la pratique, ces conditions ne collent pas avec un cadre expérimental qui est censé pouvoir tester les phénomènes de manière bien plus libre. En outre, les spirites admettent bien volontiers que dans leur pratique des conditions identiques et favorables n'aboutissent pas toujours aux mêmes effets. Il faut parfois être patient pour communiquer avec les morts, disent-ils, et certaines séances se soldent nécessairement par un échec. Le manque de reproductibilité est donc forcément une grosse épine dans le pied. Les phénomènes peuvent d'ailleurs se révéler bien fugaces et difficiles à déceler, ce qui n'aide pas franchement. Et pour finir, certains médiums prétendent détenir une sensibilité particulière pour communiquer avec les morts, à laquelle n'est sensible aucun appareil de mesure physique. Pour toutes ces raisons, il est probablement vain pour les savants de tenter d'utiliser la méthode scientifique pour étudier ces phénomènes. Et en l'absence de preuves, le doute doit toujours être de mise. Mais alors, comment se fait-il que Pierre Curie et d'autres scientifiques respectables aient mis de côté leur rigueur et sincèrement cru avoir observé des phénomènes paranormaux dans les séances de Paladino pour la plupart des partisans du spiritisme ne considéraient pas leur pratique comme étant l'antithèse de la science, ils croyaient que les médiums offraient la preuve d'un royaume des esprits invisibles, qui n'était en soi pas plus invraisemblable que la vague de forces physiques intangibles découvertes au tournant du XXe siècle. Rappelons tout de même, qu'à cette époque, de nombreux scientifiques avaient commencé à explorer tout un tas de mondes invisibles à l'œil nu. Celui des ondes radio, de la radioactivité, du magnétisme, et d'autres. Il n'était donc pas complètement délirant pour eux d'imaginer un monde inaccessible peuplé d'âmes mortes, et d'essayer d'en détecter des traces par le biais de l'expérience. Dans ce cadre, les physiciens n'étaient d'ailleurs peut-être pas les mieux armés pour appréhender l'effet de ces séances sur les participants. Des anthropologues ayant des connaissances en chamanisme et en animisme auraient certainement mieux réussi à mettre leurs ressentis en retrait, tandis que des prestidigitateurs et des psychiatres auraient été les plus compétents pour mettre en lumière le fonctionnement physique et mental de la médium lors de ces séances. Quoi qu'il en soit, on peut tout de même souligner les capacités exceptionnelles de Zapia Paladino, qui a intrigué, voire subjugué, un nombre conséquent de sommité de la culture savante européenne. Elle fit preuve d'une perception époustouflante de la situation intellectuelle de son époque, et a su, pendant un temps, acquérir une certaine légitimité auprès du grand public, notamment en se prêtant à ses expériences mythiques.